Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Daniel Boucher à, à la question métier à et 1067 Mon invité aujourd'hui est Victorien Mallette, professeur en retraite et auteur du livre « Les métiers de, métier de l'Acadie la, ». Bonjour Victorien, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Daniel. C'est Daniel, hein? Oui, oui, oui, oui. Oui. Oh, c'est Dan, m'appelle tout Dan, c'est beau. Bon. <rire> ok, d'accord. voudrais tu nous parler un peu de ton histoire, comment ça a commencé, euh, où tu vis, euh, euh, ton, euh, ton intérêt en généalogie et tout ça? Ok, ben, je, je vais parler nous un euh, peu de ton bio là, pour voir si vous m'entendez bien. Euh... Disons que moi, je suis natif de Chipagan, au Nouveau-Brunswick. C'est sur le bord de la baie des Chaleurs. Et puis, euh, j'ai grandi dans ce coin-là. Euh, et quand j'étais jeune, petit garçon, euh, les, gens, les gens disaient que les Malais, c'était des descendants des sauvages. Alors, moi, ça m'avait interpellé quand j'étais, comme je t'ai dit, jeune, petit garçon. Euh, et ça avait toujours resté ça m'avait collé l'esprit et très tôt j'ai commencé à, à m'intéresser à, à mon héritage généalogique si on peut dire mais dans ce temps-là on, on parle de quand même pas mal d'années passées je commence à prendre de l'âge là euh, il n'y avait pas grand source de d'information fallait aller au presbytère pour fouiller dans les dossiers puis euh, C'était compliqué, les gens ne voulaient pas nous laisser rentrer, etc. C'était secret. Alors, par la suite, j'ai commencé mes études à l'université, puis finalement, je, comme vous l'avez mentionné, je suis devenu professeur à l'Université de Moncton, mais quand on est à Moncton, là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Université de Moncton a trois campus, hein, un à Shippagan un à Edmonton et l'autre à Moncton, et j'ai donc commencé une carrière là-bas, mais quand on est en carrière, on n'a pas beaucoup de temps, là on travaille tout le temps. <rire> Alors, en temps perdu, euh, je, quand même, je, je fouillais dans mes affaires, de, de, dans l'histoire de ma famille, puis euh, je ramassais de l'information. De sorte qu'à un moment donné, vers 1980, euh, en fait, 2000, en 2010, j'ai publié un, un, un livre que je montre à l'écran, qui s'intitulait Les métiers acadiens de la baie des Chaleurs. Puis, dans, cette, oui. dans ce livre-là, euh, je, je, je, je voulais raconter un peu les, mon, mon, mon parcours, mais aussi l'histoire de, des Malais. Puis, quand, quand j'ai commencé à fouiller dans mon histoire, euh, j'ai découvert que les Malais, c'était des gens. Qui étaient venus dans la baie des Chaleurs, autour de la baie des Chaleurs. Dans ce temps-là, c'était du côté de la Gaspésie. C'était des pêcheurs, des pêcheurs normands de la Normandie. Et j'ai donc réussi à retrouver heureusement tout le profil de, ce, de ces malais-là. Le, le premier qui est arrivé, et ça s'appelait François Malais. Mais après un certain temps, François Mallet, il a décidé de rester, parce qu'au début, il voyageait à chaque année le bateau, on parle des années 1700, là. Euh, Et puis, euh, jusqu'à un moment donné où il a décidé de rester dans, dans le coin, parce qu'il s'était amouraché d'une dame qui s'appelait, euh, euh, c'était une dame Marie-Josette Larocque. Bon. Alors, donc, j'avais regardé tout le côté des Malais, j'ai trouvé ça en France, etc. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à fouiller du côté de des de Laroques parce que j'avais entendu dire, comme je le mentionnais plus tôt, que les Malais avaient des origines amérindiennes ou descendants des sauvages. Et c'est là que j'ai découvert que, effectivement, ce qui se passait, c'était que plusieurs de ces pêcheurs normands et aussi du, du, du Pays Basque, etc., euh, ils venaient pêcher la morue, mais il y en a beaucoup qui décidaient de, de rester parce qu'ils fondaient des familles par ici avec des Amérindiennes. Et donc, j'ai de mon côté euh, retrouvé que Marie-Madeleine Larocque euh, était, euh, que, sa, que sa mère était Amérindienne. Et puis, quand j'ai commencé à fouiller de plus en plus, je me suis aperçu que la majorité des gens qui étaient résidents de la Gaspésie à ce moment-là, on parle au début des années 1700 et avant, euh, que toutes ces familles-là étaient des familles métisses. C'est-à-dire, le mari était d'origine française, mais les dames étaient amérindiennes ou métisses. Et donc, euh, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce, ce premier livre-là, que j'ai appelé les métisses acadiennes de la baie des chaleurs. Et donc, c'était l'histoire de ma famille et à moi et aussi le, de la découverte qu'il y avait effectivement des familles métisses autour de la baie des chaleurs à cette époque. Alors, peut-être que tu voudrais me poser quelques questions là-dessus, puis on pourrait <rire> continuer. C'est combien de temps que tu as passé dans les archives pour trouver tout ce, ce, ce matériel-là? Ben, dans, dans, dans ce temps-là, j'ai commencé, euh, j'avais une vingtaine d'années, et puis euh, le travail que j'ai ramassé m'a certainement pris, euh, quand j'ai vraiment travaillé fort là-dessus, euh, une bonne dizaine d'années de travail intensif. Parce que comme je le mentionnais, dans ce temps-là, on n'avait pas accès à, à de l'information sur le web, et des choses comme ça. Là. Il fallait faire des recherches dans les documents originaux, des documents les quelques manuels ou livres qui avaient été publiés par d'autres auteurs, en particulier euh, je pense au travail de Fidel Terrio de Caraquez qui avait écrit un livre qui s'intitulait Les familles de Caraquez et dans cette dans ce, dans ce dans ce livre là il parlait justement des origines de la région de Caraquez et, et que dans cet endroit là il y avait une famille d'un dénommé Giro qui demeurait à Carquette, euh, à bord Carquette en fait, euh, dans les années 1700. Et puis là, ben, ça, ça, ça embarque dans toute une série de d'aventures et tout ça. Euh, parce qu'à un moment donné, quand j'avais écrit ce livre-là, j'avais, j'avais, ont laissé, laissé, laissé c'est euh, entrevoir le fait qu'il y avait des familles métisses en Gaspésie autour de la Baie des Chaleurs. Et puis, il faut se rappeler que dans ce temps-là, la Baie des Chaleurs, c'était comme un grand lac. Là. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de Québec, il n'y avait pas de Nouveau-Brunswick. C'était oui. la Gaspésie et bon, c'était le tour de la Baie des Chaleurs. Ça partait de Miscou jusqu'à Gaspé. Et ça faisait partie d'un ancien territoire qui, qui avait appartenu à Nicolas Denis que vous avez peut-être entendu parler. C'est un des, un des premiers oui. des, des fondateurs de l'Acadie, on peut dire. Il est arrivé ici dans les années 1636, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il avait reçu du roi euh, de France tout ce territoire pour y faire le traite de la fourrure et la pêche et tout ça. Et donc, euh, quand j'ai commencé à parler des de, de, de familles métistes, là, j'ai commencé à avoir des réactions. Des réactions de, de fonctionnaires, disons, euh, et d'autres personnes qui disent, ah oh, oui, euh, oui, oui, oui, il, il y a eu quelques familles métisses, euh, mais il n'y a jamais eu de communauté métisse. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des, des, des, comment on dirait, des, des, des travaux qui ont été faits au niveau du gouvernement fédéral pour, parce qu'il y avait des revendications d'organisations revendications de, métisses, par exemple, dans l'Ouest, etc. Euh, pour, euh, et puis éventuellement ça a amené à, à la reconnaissance que les Métis de l'Ouest sont des Autochtones. Okay? Et donc là ils avaient placé des, des, des critères pour s'identifier comme Métis euh, et puis d'abord que quelqu'un s'identifie comme Métis mais aussi euh, qu'il fallait absolument que ces gens-là qui s'identifient comme Métis et des liens avec une communauté métisse historique. Et c'est là que ça a choppé, dans le sens que, bon, ben, on disait, oui, Victor Mallette est bel et bien descendante des origines métisses, mais vos familles, les autres familles, n'ont jamais appartenu à une communauté métisse historique. Alors ça, ça m'a interpellé aussi pour une deuxième fois. Et c'est ce qui a mené à ce deuxième ouvrage que j'ai ici, là, qui s'intitule euh, Évidence de communauté métisse autour de la baie des chaleurs. Alors, dans un, tout, un, tout un document, <rire> toute une thèse, j'ai fait la démonstration, je pense, que non seulement qu'il y avait des métisses autour de la baie des chaleurs, mais que ces gens-là euh, demeuraient en communauté, en ce sens que les métisses ne demeuraient pas, par exemple, avec les Acadiens. Et puis là, je ferais peut-être mmh. une parenthèse en disant que les Acadiens ont commencé à se. Les Acadiens qui, viennent, qui venaient de l'Acadie, suite à la. et dans le temps, oui, de la oui. grande, le grand dérangement ou la dispersion, euh, il y en a un bon nombre d'eux qui se sont regroupés pour se rendre euh, autour de la baie des Chaleurs, tout près de Bonaventure et de Carquette, des deux bords. Là. Et puis. Mmh. Ces, ces, ces Acadiens-là euh, demeuraient en, en groupe d'Acadiens et ne se mélangeaient pas avec les Métis de la Gaspésie et les autres Métis autour de la baie des chaleurs comme à Karaket et à Bathurst, et vice-versa. Les Métis euh, étaient reconnus pour euh, ils ont se marier entre eux, si on peut dire ça. Là. Euh, et souvent, euh, ils... Les métisses de Paspébiac traversaient à Karaket et épousait une femme métisse de Caracchette et l'inverse se produisait Plutôt que... Et puis, les, les, ces métis là euh, ne se mariaient pas avec les Acadiens et vice-versa. Ça, ça a pris bon nombre d'années avant qu'il commence à y avoir des mariages entre les Acadiens et les métis qui résidaient dans l'ancienne Acadie, si on peut dire. Je ne sais pas si vous me suivez yeah. là parce que. Oui, oui, je crois. Euh, <coughs>